À ce qui paraît, je suis un tout petit peu fan, mais vraiment un tout petit peu fan d'Iron Man. Juste un petit peu fan. Ouais, je suis complètement fan en réalité. Donc je vous propose de réaliser un réacteur ARC. Sa réalisation a eu lieu lors d'un live Twitch. Je vous propose donc de commencer par un time lapse de cette réalisation. Alors, c'est bien, c'est cool, c'est beau, mais c'est pas mis en valeur, au en fait. Euh, t'as pas tort. On va lui faire un support. Allez, c'est parti pour de la modélisation. Stop Euh, si tu fais un tuto, tu le fais bien. Donc là, ton écriture en arrondi, comment t'as fait Oh, c'est pas bien compliqué, hein. Allez, je vous explique. Alors, pour pouvoir faire un test qui suit une courbe, dans le cadre du projet j'ai déjà fait un sac donc là on va essayer de faire quelque chose sur une courbe avec une forme totalement aléatoire on va commencer par créer une esquisse donc on va commencer par créer une esquisse puis on va chercher à faire une ligne donc là je fais une ligne comme ça Hop, voilà je vais tout de suite faire un petit décalage c'est pour faire la démo après, faire une autre démo. Et donc maintenant à partir de là, si je veux commencer à faire un texte qui suit cette ligne, je vais aller chercher texte. Ici je vais chercher texte et trajectoire. Je vais sélectionner la trajectoire. Je peux taper mon texte. Donc là, c'est bon, c'est fait. Et voilà, j'ai le texte qui suit la courbe. Je peux créer un deuxième texte. Et si je veux faire la partie d'en dessous, je vais désélectionner cette courbe-là. C'est pour faire l'autre exemple. Et je vais dire que je vais écrire en dessous de la courbe. bon là sur ce cadre là j'ai fait un, un, un angle un petit peu trop compliqué mais bon au moins vous avez compris l'idée de comment cela fonctionne maintenant euh, sur mon texte dans, dans le tuto c'était parfaitement aligné bon bah là sur cette courbe là je viens sélectionner ici et ça se met équidistant au de bord. donc si on reprend on va faire notre forme, on va reprendre l'idée de tout à l euh, que j'ai fait sur le, la réalisation du jour. On va choisir un centre, je vais faire ça, voilà, je peux en refaire un deuxième, tac. Donc là si je refais un texte en choisissant cette partie là, en disant j'écris au dessus, là je suis centré, donc vous voyez qu'en centrant, on est bien équidistant de ces deux points. 10 tu te rappelles du youtubeur que tu m'avais recommandé C'est bon, je lui ai mis un like. Ah, oh, c'est cool ça En plus, ça récompense son boulot pour pas un rond alors... Bah écoute, euh, pas que, hein. Moi, euh, depuis que j'ai mis un like sur cette chaîne, euh, je reçois de la part de YouTube plein de notifications sur des chaînes qui sont sur le même thème. Même des toutes petites chaînes. Tu veux dire qu'avec un like, tu récompenses le boulot du youtubeur et en plus, toi, en tant que viewer, on te propose des chaînes qui t'intéressent Bah écoute, euh, ouais, c'est bien ça. A bon entendeur. Restop, hein, juste là, tu viens de faire un filetage. Moi, la dernière fois que j'ai fait un filetage, quand j'ai imprimé, ça rentrait pas. Mais alors, pas du tout. Comment tu as fait oh, L'astuce, c'est juste de mettre une petite marge. Allez, je vais te montrer, regarde. Alors, comment faire un filetage Alors, on va commencer par créer une esquisse. J'appuie sur C pour faire un cercle. Je vais faire un cercle de, 10, de 100 mm. Puis je vais faire un carré qui sera centré hop voilà oh non je vais pas faire un carré je vais carrément faire euh, je vais essayer de faire un, un petit boulon donc on va prendre polygone tac tac tac on va faire un euh, circonscrit Là, tac Alors on va le faire plus grand volontairement tac et donc au milieu il y a un cercle. Donc là, on va commencer par extruder le cercle. Donc on va le faire de manière un petit peu exagérée. OK. Donc là, j'ai mon premier corps qui va être l'axe. Je vais réafficher l'esquisse. Je masque l'asque. L'axe l'axe la là je vais extruder cette partie là également ok maintenant je peux réafficher ma deuxième forme et je vais aller ici et sélectionner filetage je sélectionne la face sur laquelle je veux faire mon filetage je dis que ce doit être modélisé ici je vais pouvoir choisir la taille donc j'avais fait un sac de 100mm donc on va rester sur 100mm Ici, je vais pouvoir sélectionner la taille du filetage. Donc on va rester sur ce type de filetage là. Et je clique sur OK. Je vais masquer mon axe. Et je vais appliquer exactement le même filetage dans le corps. Donc je sélectionne ma surface. Je vais dire que je vais modéliser et donc je sélectionne exactement le même ok maintenant pour voir un petit peu mieux ce que l'on va faire on va créer une inspection en fonction d'une section et je vais sélectionner cette face-là voilà. de cette manière-là lorsque j'affiche les deux pièces on voit que le filetage est aligné on voit qu'il y a un jeu mais en réalité au niveau de l'impression 3D ce jeu est vraiment trop faible donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter du jeu. Donc pour faire cela, je vais masquer la pièce numéro 2. Je vais cliquer sur appuyer et tirer. Je vais commencer par prendre le bout ici et je vais faire moins 0,1 mm. Je fais pareil sur le dessus. 0,1 mm je vais faire pareil sur la face du dessous 0,1 mm Tac. je vais cacher l'axe et ouvrir le corps et je vais faire exactement la même chose ici Donc je vais cliquer là dessus je vais faire 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm et moins 0,1 mm et maintenant lorsque je réaffiche mes deux pièces, on voit que le jeu est plus grand. On a un jeu de 0,2 mm qui est le jeu qui, en tout cas sur mes réalisations, me permet d'avoir un filetage qui s'assemble sans aucun jeu de, de mouvement en, trans en translation. J'ai vraiment deux pièces qui vont se visser l'une sur l'autre. Je vous conseille de tester sur votre imprimante. Si vous voyez qu'un décalage de 0,2 mm n'est pas suffisant, faites un décalage de 0,4 mm en retirant 0,2 sur chacune des faces. Voilà, c'est à vous de jouer. Amusez-vous bien Maintenant je fais quelques découpes d'un du plexiglas de 1,5 mm d'épaisseur pour pouvoir faire la vitrine. Et voilà, la vidéo est terminée. Avant de vous faire une petite vidéo du résultat final, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous sur la chaîne Twitch si vous voulez discuter directement avec moi. Le lien est en description. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous sur la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao